Le magazine de l'environnement sur RFI. est donc menti depuis 150 ans. Reconnaissons que la croissance économique a permis à une bonne partie de la population mondiale de sortir de la pauvreté, mais de façon, disons, inégale et à quel prix écologique. Les ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité disparaît et notre atmosphère est saturée de gaz à effet de serre. On en a marre d'entendre ça, me direz-vous, c'est négatif et on n'y peut rien. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est au contraire, les solutions existent et elles sont nombreuses. Cette crise écologique est une formidable opportunité car tout changer c'est le titre du dernier livre de la journaliste canadienne Naomi Klein qui est aujourd'hui notre invitée C'est pas du vent sur Bonjour Naomi Klein. Bonjour. Alors je précise tout de suite que la traduction, votre traduction sera assurée par FDR. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci. Donc Naomi Klein, vous êtes journaliste. Vos livres sont toujours des pavés dans la mare, hein, comme Nos Logos, La Tyrannie des Marques, qui était publié en 2001, ou La Stratégie du Choc, La Montée d'un Capitalisme de Désastre en 2008. Ces livres vous ont donné l'étiquette d'alter mondialiste, car vous dénoncez systématiquement l'envers du décor du capitalisme. Vous êtes en France, car votre dernier livre « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » vient d'être traduit en français aux éditions Actes Sud. Six ans de recherche pour démontrer finalement les liens entre l'économie capitaliste et les changements climatiques. C'est ça hein, ce que vous vouliez faire dans votre livre oui, mais pas seulement. Je tâche de démontrer qu'il y a ce, ce choc entre un système économique qui requiert une croissance illimitée, infinie, et l'idéologie du capitalisme déréglementé qui veut que les gouvernements ne se mêlent plus de la vie des grandes entreprises. Et c'est cela qui a fait que il a été très difficile d'arriver avec des actions collectives qui soient à la hauteur, car il faut des interventions brutales sur le marché, une réglementation. Mais le message de mon livre, c'est que ce système économique a échoué sur beaucoup d'autres plans aussi. Et pour ce qui est de la crise du climat, eh bien, je crois qu'on peut bâtir une économie plus juste, qui soit plus égalitaire pour un plus grand nombre de gens. C'est un faux dilemme qu'il faille choisir entre des emplois et la protection de l'environnement. En fait, je suis persuadée qu'on peut avoir une économie prospère avec des emplois décents sans pour autant mener la guerre contre la nature et la terre. Donc on va revenir évidemment sur les propositions que vous faites dans votre livre pour y parvenir, mais donc le titre de votre livre est optimiste, hein, tout peut changer, cela veut dire que ce n'est pas trop tard oui, mais là, il no y matter a deux choses. What we do. Je crois que les choses uh, vont changer quoi qu'on fasse. De toute façon, c'est inévitable. Et ce changement sera radical, on, facing radical. Si on poursuit comme on le fait maintenant, il y aura des changements our, colossaux, une transformation du monde like qui the va the se, se, se produire. C'est inévitable, on le sait. Des institutions très conservatrices comme la Banque mondiale nous envoie le même message, que si on ne change pas nos habitudes, the le réchauffement climatique sera de 4 à 6 degrés au-dessus des niveaux uh, pré-industriels. C'est catastrophique. On voit déjà les impacts dévastateurs de ce réchauffement climatique alors que la température de la Terre n'a augmenté que d'un degré. It's not too late to avoid Donc ce que je c'est qu'il n'est pas live. trop tard pour éviter but ce dénouement absolument catastrophique. On a encore le temps. Par contre, on a attendu tellement so longtemps que les choses ont empiré. Et maintenant, ce ne sont que des changements drastiques, radicaux, apportés à notre système économique qui nous permettront de réduire à temps les émissions. Et ça, nos élites they, dirigeantes you know, le comprennent they, mal, they ou du, du moins, euh, elles n'aiment pas um, entendre ce type um, de message, um, car elles appréhendent ce type de, de changement. Mais, mais pour les, les mouvements, mouvements sociaux qui, qui pour, uh, uh, uh, se battent déjà contre la logique de l'austérité, qui se battent pour davantage d'emplois et pour plus de démocratie, moins de corruption... Eh bien, je crois que là, ça peut agir comme un catalyseur. Alors, vous le rappeliez, hein, les scientifiques nous prédisent un monde difficile à vivre. Les conséquences des changements climatiques commencent à, à se faire sentir. Hein. Déjà aujourd'hui, on ne parle pas de générations futures. on est aujourd'hui dans les conséquences des changements climatiques. On voit la hausse des températures, la hausse du niveau de la mer, la fonte des glaces qui s'accélère. Et nos émissions de gaz à effet de serre, elles, continuent année après année d'augmenter. Donc, quand on voit cela, on se dit mais finalement, est-ce que on fait la politique de l'autruche This is the fundamental clash between the economic system. C'est ça la collision essentiel entre notre système économique et puis tous ces avertissements, ces mises en garde. On se flatte de vivre dans un monde gouverné par la raison, la rationalité. Dans les médias, les journalistes aiment à penser que l'information peut arriver à faire changer les comportements. Alors, ce n'est pas un manque d'information dont on souffre. On entend ces alertes depuis des années. Nos politiques sont au courant, nos hommes politiques. Mais le problème, c'est que ces changements euh, constituent un obstacle, vont à l'encontre de cette idéologie de la croissance illimitée. Donc, je ne crois pas qu'on fasse l'autruche ou qu'on ne veuille pas réagir, mais on ne fait pas la bonne chose. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de frénésie vers l'accaparement des formes les plus sales d'hydrocarbures. Le charbon, la lignite, en fait. Vous savez que l'Allemagne réutilise le, le charbon Pardon. Au Canada, on déchire la province de l'Alberta pour en extraire les, les sables bitumineux. Le pétrole euh, de l'Alberta est le plus grand gisement euh, du monde, mais il est sous forme, ce pétrole sous forme liquide, semi-solide. Donc, il faut encore plus d'énergie pour l'extraire. On ne peut pas simplement le pomper à la surface. Il faut vraiment faire une extraction et une liquéfaction de ce pétrole. Et euh, cela requiert euh, trois fois plus de carbone pour produire un baril de de pétrole dans la province de l'Alberta qu'il ne le faut pour un baril de pétrole conventionnel, bien sûr. Et donc, so, you know, here we have François Hollande, you know, uh, um, who says that he's eh ben, going to host this Paris On and a François Hollande qui annonce qu'il va accueillir ce sommet uh, sur le climat à Paris, qui and va uh, sauver um, la planète, qui yet, va um, répondre um, à ce défi colossal. Et, Et pourtant, lorsqu'il s'est rendu dans mon pays, au Canada, en mission he was diplomatique, eh bien, il a commencé par venir dans la province de l'Alberta parce qu'en même temps, il essayait de faire la promotion des entreprises françaises qui travaillent dans les énergies fossiles. Il s'est rendu en Philippines, il a fait un beau discours sur notre devoir à l'égard des victimes du typhon euh, i won. mais en même temps, il faisait de la publicité pour les entreprises françaises qui fournissent de l'eau ou qui vont construire une grande autoroute autour de Manille. Ça ne veut pas dire que François Hollande soit plus hypocrite que les autres dirigeants, mais il est comme les autres prisonnier de cette logique qui nous ligote et qui nous empêche de voir les choses clairement. Il nous faut un changement de paradigme. Alors justement, François Hollande, vous l'entendrez tout à l'heure, juste après une petite pause musicale. friend sushi. c'est pas du vent sur RFI en compagnie aujourd'hui de la journaliste canadienne Naomi Klein vous le savez Paris va accueillir en décembre prochain, on l'évoquait à l'instant la 21 e conférence des Nations Unies sur le climat, une conférence qui suscite beaucoup d'attentes puisque l'on espère qu'elle posera enfin les bases d'un accord qui contraindra tous les pays à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre François Hollande a déclaré qu'il souhaitait laisser une trace dans l'histoire mais j'aimerais Naomi Klein vous faire écouter les propos du président français lors d'une conférence de presse commune avec Barack Obama, c'était le 11 février 2014. Avec les états unis nous avons convenu, les Européens, de faire un traité commercial, de le faire avec le meilleur des esprits, c'est-à-dire d'ouvrir les marchés, de lutter contre ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, de faire que les marchés publics soient offerts à toutes les entreprises qui puissent à égalité faire leurs propositions. Nous avons là aussi des intérêts à préserver chacun de nos pays. Mais nous voulons aboutir à cet accord. Pourquoi Parce qu'il sera aussi un élément de la croissance. Le développement du commerce mondial, quand il est équilibré, est un facteur précieux pour l'investissement des entreprises. Un autre enjeu que nous partageons, c'est celui du changement climatique. Car il y a péril. Nous voulons un accord qui soit global qui soient sérieux et qui nous permettent d'emmener tous les pays développés, émergents et les pays les plus pauvres vers un certain nombre d'objectifs communs. Jusqu'où peut-on aller dans l'égalité et jusqu'où peut-on aller dans la liberté Merci. Alors je tiens à préciser que ce son n'a pas été monté, hein. François Hollande a enchaîné ces deux idées. D'une part, donc la nécessité de conclure le TAFTA, le traité de libre-échange entre les états unis et l'Union Européenne, et la lutte contre les changements climatiques, car comme il le dit, il y a... Péril. Votre réaction, Naomi Klein Quand on entend ce discours, on y voit ce que je décris dans mon livre comme les deux solitudes. La solitude du commerce et celle du climat qui sont en parallèle, sans communiquer. Il y a là une forte contradiction. Ce sont ces deux routes, mais parallèles, les négociations commerciales d'un côté pour bâtir ce qu'on appelle le libre marché à l'échelle mondiale et d'un autre côté, les négociations sur le climat pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Un de ces processus est allé très, très vite, remportant succès après succès, accords contraignants, etc., c'est le commerce. D'un autre côté, les négociations sur le climat ont subi beaucoup d'accoups, ont débouché sur des traités qui n'avaient pas force de loi, qui n'étaient pas contraignants. Il y a donc cette contradiction forte. Alors, euh, il va y avoir cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique et puis euh, on espère faire quelque chose sur le climat. Mais, euh, en fait, euh, ces accords sur le commerce encouragent un type de croissance particulier qui est très énergivore et qui euh, va se traduire par une hausse constante dans les émissions. En fait, euh, on a rendu plus facile le fait pour les grandes entreprises d'arriver à fabriquer leurs produits euh, au plus bas coût. Pas seulement de la main-d'oeuvre à bas coût, mais aussi de l'énergie à bas coût. C'est le nouveau paradigme et voilà pourquoi en Chine, on voit que la main-d'oeuvre, les ouvriers sont très durement exploités et cela se combine à une énergie très sale. Voilà pourquoi ils sont des niveaux de pollution si alarmants en Chine. Mais pire encore, c'est traité comme celui qui est. Prépare entre l'Union européenne et les États-Unis ou le Canada et permettent aux multinationales de traîner en justice les gouvernements s'ils entravent leurs recherches de profit. So very concretly, um, an example. The European -US Un uh, conc concret. Ce the traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique a pris pour notre modèle l'ALENA, qu'on appelle NAFTA en anglais. And, and, Ce traité de libre-échange... Et ce traité est allé à l'encontre d'excellentes politiques uh, en faveur du climat. La province du Québec uh, a And voté un moratoire sur la fracturation company, hydraulique et cette it décision est remise en question par une entreprise américaine, Gazière, qui déclare que ce moratoire uh, uh, uh, uh, contrevient à ses um, droits uh, d'effectuer des forages. La province de l'Ontario, elle, également, a voté une loi verte sur l'énergie qui non seulement préconise un retrait total du charbon, mais exige également que les technologies pour favoriser cette transition vers les énergies renouvelables doivent être produites dans la province de l'Ontario. 60% fait des renouvelables, le solaire, l'éolien. Et cela a permis de créer 30 000 emplois. C'est un bon exemple du genre de politique qui illustre le fait qu'on n'a pas à choisir entre l'emploi et l'environnement. On peut arriver à concevoir des bonnes politiques justes qui arrivent à créer des emplois de qualité et en même temps lutte contre le réchauffement climatique. Mais l'Union européenne et le Japon se sont heurtés au Canada dans le cadre de l'OMC. Et ils that, that se sont opposés au Canada en décrétant que cette loi euh, euh, violait euh, les, tous les traités qui euh, empêchent le protectionnisme. In my book, I have dozens of these examples. Et je cite des is, dizaines d'autres exemples de ce type dans mon livre. En fait, ces traités de libre-échange n'ont aucunement again, pris conscience de la crise du climat, ou du moins ceux qui les ont rédigés. Et on sait que le commerce a toujours la main sur le climat jusqu'à présent. And these rules are And the, Et the rules ces règles de commerce, are binding. de libre-échange, sont toujours contraignantes alors que euh, les traités qu'on essaye de mettre au point sur le climat n'ont jamais force de loi. Alors, on faisait une émission la semaine dernière sur l'histoire du pétrole. On voit bien à quel point cette énergie a défini la géopolitique du XXe siècle. Là, on se rend compte qu'on a un défi quand même face à la raréfaction des ressources durant ce XXIe siècle. Mais comme vous l'expliquiez, il y a quand même cette envie toujours du profit immédiat d'aller puiser jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à quand Enfin, on se dit à un moment, est-ce qu'on va pas se prendre un retour de bâton Est-ce que c'est cette logique de croissance de capitalisation qui est vraiment le, le parapluie qui est aveugle par-dessus tout je crois que c'est exactement ça dont il s'agit. Et puis, l'industrie pétrolière est la plus rentable au monde. Euh, parfois, les banques arrivent à avoir un niveau de rentabilité presque équivalent, mais aucune entreprise n'a fait plus d'argent qu'ExxonMobil, à savoir 46 milliards de dollars de bénéfices une seule année. Et ils ont répété cela deux fois. Donc, un tel niveau de profitabilité eh bien, euh, évidemment, euh, cela permet euh, beaucoup de corruption, tout cet argent. Et ces entreprises ont un pouvoir politique incroyable. Et beaucoup d'actes de corruption sont en fait euh, légaux, en un sens. On voit clairement aux États-Unis, les frères euh, Koch, tristement célèbres, qui ont créé le Tea Party, très conservateurs, les frères Koch, donc. Euh, nage dans l'argent so qui vient des combustibles fossiles. Um, voilà pourquoi euh, ils ont accumulé cette richesse. Ils ont on beaucoup investi planet. dans the les sables bitumineux. Encore une fois, l'énergie la plus sale, hormis euh, le lignite. And, um, they have that spend Et les frères Koch viennent d'annoncer qu'ils vont dépenser un million de dollars euh, pour euh, dans les élections américaines, s approchent. S approchent. So it's Et like c'est l'équivalent de ce que pense chacun des deux grands partis. Politique, Donc, c'est comme si en fait le pouvoir pétrolier avait le même pouvoir que les démocrates ou les républicains aux États-Unis. So Donc, c'est le problème de la corruption et de tout ce, ce système qui permet la corruption. Et on sait d'ailleurs que les frères Koch participent largement à alimenter les réseaux climato-sceptiques aux États-Unis. Oui, ils financent beaucoup de groupes de réflexion qui nourrissent ce climato-scepticisme. Ils ont fondé également d'autres instituts pour lutter contre les énergies renouvelables. Ils, appliquent ils poussent à l'application de taxes sur l'éolien et le solaire. Et ils ont euh, en fait un poids politique considérable. Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, malgré ce tableau un petit peu noir que nous venons de dresser, nous verrons avec Naomi Klein comment concrètement tout, malgré tout, peut changer. À tout de suite.